Cette idée recherche de fuite sur piscine un décollement de liner sur une piscine du côté de Valreas après avoir vérifié tous les réseaux nous avons localisé la fuite après injection de gaz traceur au niveau de la buse de refoulement située ici et la fuite est juste derrière c'était cette idée recherche de fuite.